Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a reçu ce 6 janvier 2023 les vœux de nouvel an de la part des représentants des chambres des institutions, des membres du gouvernement, des membres des deux chambres du Parlement, des autorités municipales, de la presse, des confessions religieuses et de la société civile. Le représentant des confédérations syndicales a, à cette occasion, invité le chef de l'État à tenir compte de ces hommes et femmes dans la prise de décisions qui concerne les travailleurs. Monsieur le Président de la République, les travailleuses et travailleurs, dans leur entièreté, estiment qu'il s'agit ici d'un programme exigeant une impérieuse coopération à la fois sincère et durable. J'allais dire un partenariat gagnant-gagnant entre les principaux acteurs économiques et sociaux sous-entendu le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, misant de fait sur un dialogue social intense, inclusif, permanent et constructif, afin de jeter ensemble les fondements d'une économie de croissance, avec notamment la création ou la promotion des entreprises viables et compétitives. Pour sa part, Monseigneur Patrick Ibaba, qui a égrené le chapelet des difficultés que vivent les Gabonais au quotidien, mais également les prisonniers a interpellé le chef de l'État sur la nécessité d'une transparence dans le processus électoral. Les familles voient leur pouvoir d'achat baisser d'année en année. La mercuriale mise en place par le gouvernement ne semble pas avoir des effets probants, faute de moyens de contrôle efficaces. Par ailleurs, l'État déroute l'indisponibilité actuelle du chemin de fer, la cherté des moyens de locomotion aérien et fluviaux, rendent le transport et in fine le coût des produits de base encore plus onéreux dans l'arrière-pays. La situation des retraités nous interpelle fortement. Nous souhaitons que les solutions amorcées dans le processus de réforme du modèle de gestion de la CNSS aboutissent, permettez-nous de noter la situation des détenus dans notre pays. En effet, la surpopulation carcérale, les conditions de vie des prisonniers, les lenteurs observées du système judiciaire restent à notre sens des sujets de fortes préoccupations. Pour les futures élections, nous, les leaders religieux, nous engageons à intercéder pour la préservation de la paix. Cependant, nous demandons, pour éviter les dérapages, une plus grande transparence dans la préparation électorale et le dénouement des élections. À la suite des requêtes des uns et des autres, le chef de l'État, qui a à cœur l'unité et la stabilité du Gabon, a réitéré sa volonté de discuter, pas seulement avec la classe politique, mais aussi avec une société civile responsable. Pour garantir la paix, nous avons besoin du concours de tous, de l'État, à travers ses différents corps, mais aussi de la société, les médias, les entreprises, les associations, etc. Chacun a un rôle à jouer, une responsabilité à exercer. Une société pacifiée est une œuvre commune. Mesdames et Messieurs, Je l'ai tout à l'heure brièvement évoqué, la paix passe avant tout par le dialogue. J'en suis mieux que quiconque mieux que quiconque persuadé. Le dialogue est le moyen le plus efficace pour surmonter les difficultés, déminer les conflits, les prévenir aussi. C'est pourquoi, le 31 décembre dernier, dans mon discours des vœux à la Nation, j'ai annoncé la tenue d'une rencontre réunissant les forces politiques de tous bords en vue d'organiser des élections au lendemain apaisées. Mais ce dialogue, il n'y a pas qu'en matière électorale que je le prône, en matière sociale aussi. Et en ce domaine, il est d'autant plus nécessaire que certains syndicats, j'ai bien dit certains, pas tous, ont tendance à préférer au dialogue la grève. La grève qui, dans leur esprit, est un moyen de chantage, une forme de prise en otage. Ici aussi, le sens de la responsabilité, de l'intérêt général doit prévaloir. Notons que la vision du président de la République pour 2023, le Gabon territorial, est un concept à travers lequel il entend développer le pays.